Salut gens de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon salon et dans cet épisode spécial Make Nine de mon podcast créatif. Je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur les internets, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo de Selma's Nets. Bienvenue, si c'est votre première fois ici, bienvenue à nouveau. Si vous êtes un ou une habitué, merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode qui est un épisode un petit peu parenthèse. Euh, je vais vous parler de mon Make Nine pour 2019. Alors le Make Nine, ça fait... Euh... Oh, ça doit faire un ou deux ans, un peu plus peut-être que... Euh... Quasiment tout. À chaque fois, en début d'année, on voit euh, des collages de neuf projets que les gens ont envie de faire dans l'année. Euh, j'ai pas fait de collage euh, partagé sur les réseaux sociaux, mais, euh, mais j'ai quand même fait ma liste. J'ai fait un collage euh, à des fins d'usage personnel, <rire> pour, euh, pour, pour me rappeler de, de ce que j'avais prévu simplement. J'ai pris en fait euh, les, les patrons qui étaient dans ma file d'attente et que j'avais vraiment vraiment envie de faire cette année de manière prioritaire, parce que ma file d'attente est pas, est pas rangée par priorité. Donc euh, sur Ravelry, je mets dedans les trucs que j'ai envie de faire euh, qui, encore, qui sont encore différents des favoris mais, euh, mais voilà, je mets dedans les trucs que j'ai envie de faire Sans ordre de priorité Donc là je me suis dit, ok, ben t'en choisis 9 euh, Pourquoi 9, pourquoi pas 10 euh, Ça rend mieux dans un collage Je sais pas Et puis et puis voilà, cela, je m'engage entre guillemets Auprès de moi-même à les faire cette année Je fais pas ça en couture euh, Parce que j'ai pas autant de projets euh, prévus j'ai pas un stage qui est aussi important au niveau tissu non plus. Donc euh, donc je ne fais ça qu'au niveau tricot cette année, euh, ça changera peut-être l'année prochaine ou pas. Mais, euh, mais voilà, dans tous les cas, euh, aujourd'hui je vais vous parler des 9 projets en tricot que j'ai envie de faire dans l'année. J'espère que j'aurai le temps quand même d'en faire un peu plus que 9. Mais dans tous les cas, ceux-là je veux absolument les faire euh, dans l'année qui vient. Donc, bah écoutez, attrapez euh, votre, votre encours, votre boisson chaude, fraîche, alcoolisée, sans alcool, ce que vous voulez. Et puis, on est parti. Les quatre premiers projets dans ma liste, ce sont des petits projets. Euh, ben Tout simplement parce que c'est important aussi de ne pas avoir que des trucs énormes. Euh, je pense que il va me falloir ça pour me distraire des, euh, des deux pulls, trois gilets. <rire> J'exagère un peu quand même, mais voilà. J'ai euh, quatre petits projets qui sont prévus, pour lesquels... Euh, D'ailleurs, quasiment pour les neuf, j'ai déjà la laine. Il euh, bah, y en a sept sur neuf pour lesquels j'ai déjà la laine. Je veux utiliser en priorité mon stash euh, parce que ben, euh, quand j'ai fait du tri la dernière fois, je me suis dit que quand même, c'était un peu... enfin, Il fallait que je donne de l'amour à la laine que j'avais dans mon stock déjà avant de penser à en racheter encore. Donc j'ai décidé de ne pas acheter de laine jusqu'à Édimbourg et à Édimbourg d'y aller avec une liste précise de euh, des types de projets que je veux réaliser et pour lesquels il me faut de la laine parce que euh, j'ai remarqué que quand j'ai quand j'ai une liste, euh, je suis moins euh, je me disperse moins, je suis moins tentée d'acheter tout et n'importe quoi vraiment juste au coup de cœur sans avoir de projet qui va avec et du coup dans ces cas là c'est de la laine qui reste dans mon stock, dans mon stash, Et qui, qui, qui attend quoi, pendant longtemps des fois Comme vous allez pouvoir le voir avec un des projets que je vais vous montrer euh, tout de suite Enfin très bientôt Le premier patron que je veux réaliser, enfin le premier projet que je veux faire cette année C'est le Tender Hat de Melody Hoffman Qui est un patron qui était sorti au profit de Chevaux Solidaires Et qui m'a très généreusement été offert pour euh, les vœux les nœuds parce qu'il était dans ma wishlist, et je vais le faire avec euh, de la Madame Rêve, enfin Madame Rêve c'est la couleur, de la laine de chez By Simone. Euh, donc j'ai pris euh, à Création et Savoir-Faire un écheveau de Merino Super Wesh Diké et un écheveau de euh, Kid Moher et Soie, euh, donc tous les deux en coloris Madame Rêve, qui est le même coloris que ce que j'avais utilisé pour mon, euh, mon pull Zaza. Ça fait partie des couleurs que j'aime bien, que j'aime enfin, beaucoup même, et j'ai envie d'en avoir un petit peu plus dans ma garde-robe. Donc c'est l'occasion de faire quelque chose d'assorti à mon pull. C'est vraiment un très très beau Bordeaux. Je ne sais pas trop comment il va ressortir à l'image, je je garantis rien. Surtout qu'une fois de plus, la lumière est vraiment pas terrible. Mais euh, toujours est-il que euh, ce sont vraiment euh, de beaux écheveaux, et je vais m'éclater, je pense, à faire le Tender Hat. C'est un patron que j'ai vraiment trouvé très joli euh, dès sa sortie. Enfin, autant il y a des trucs, euh, il me faut un peu plus de temps avant de. Enfin, je n'adhère pas forcément euh, tout de suite au truc. Autant celui-là, il m'a vraiment tout de suite plu. Et euh, je le trouve tellement joli avec ces espèces de chevrons-là. Euh, je pense que je vais bien, je vais bien, bien apprécier de le tricoter et je vais m'y mettre très prochainement. Euh, le deuxième projet euh, qui est dans mon Make Nine, c'est aussi un bonnet, parce qu'on n'a jamais assez de bonnet. Vous me connaissez, enfin vous commencez à me connaître. Euh, je pense que, voilà, on n'a jamais assez de bonnet. Et du coup, celui-là, c'est le Profsus, je crois que ça se prononce comme ça, de Stephen West, euh, qui est un bonnet euh, que j'ai dans ma file d'attente. Depuis plus de deux ans Pour lequel j'ai le fil depuis plus de deux ans aussi C'est à dire que j'ai acheté tout ça chez Lil Weasel à CSF il y a deux ans euh, C'est de la Malabrigo Sock en coloris Pearl et en coloris Eggplant Et de la Lil Sock en coloris Zinc C'est un bonnet avec une alternance de motifs que j'ai trouvé très originale euh, Qui m'a beaucoup plu dès que je l'ai vu Et voilà donc il est temps que je me mette un coup de pied aux fesses et que je sorte ce fil de mon stache et que je tricote ce patron. Parce que c'est pas le tout euh, d'acheter des patrons et d'acheter de la laine, mais il faut encore en faire quelque chose. Euh, je sais plus quelle était la, la proportion de patrons sur Ravelry qui sont achetés et jamais ouverts, mais c'était assez euh, phénoménal. Enfin, <rire> jamais ouverts, jamais, jamais, oui, ils n'ont jamais ouverts ou même ou, juste euh, jamais tricoté quoi. C'est quand même dommage d'acheter un patron et de ne pas le faire au final. Donc euh, voilà, c'est pareil, ouais, j'en ai pas parlé avant, mais la plupart des patrons, c'est des choses que j'ai déjà dans ma bibliothèque, sur Ravelry, euh, que j'ai déjà acheté pour certains depuis effectivement ben, relativement longtemps, comme ce bonnet là. Et, et voilà, il est temps d'en faire quelque chose. Le troisième projet, ce sont des chaussettes. Ce sont les chaussettes Suzette de Julie Parti, lit comme tout. Je lui ai parlé de mes difficultés à tricoter des chaussettes, enfin de mon espèce de blocage, et elle m'a très très gentiment offert le patron de ses chaussettes, qui est hyper détaillé, super bien expliqué. Donc, euh, donc je vais m'y mettre je vais mettre prochainement, c'est promis, euh, parce que bon, quand même, ça m'embête d'être bloquée sur ces histoires de chaussettes, quoi. Je fais des mitaines, je fais des moufles, c'est quand même pas si différent que ça. C'est le, le talon qui me stresse, j'en ai parlé dans un épisode précédent, je pense que j'ai pas forcément choisi le meilleur patron pour débuter avec les chaussettes non plus. Donc je vais, voilà, je, je vais essayer de briser la malédiction des chaussettes en 2019. Et je vais faire ça avec un kit euh, à chaussettes de chez Squirrels Yarns que j'ai acheté euh, à Nistyle Story. C'est euh, le, le, le kit plume de héron et fleurs séchées. Donc c'est un gris clair et un rose pâle. Voilà. Je pense que ça sera très joli. C'est de la Merino Superwash nylon. Donc c'est des coloris assez basiques. Mais, euh, mais ça me semble bien pour, pour commencer. Enfin pour commencer pour ma nouvelle tentative de faire des chaussettes. Je finirai un jour celle que j'ai commencée. Hein. J'y arriverai, voilà, j'y arriverai. Mais <rire> toujours dire que ça c'est bien aussi. Puis comme c'est des couleurs claires, ça me permettra de voir un peu mieux, je pense, si je fais des erreurs. Ce qui ne manquera probablement pas d'arriver. Pour le quatrième projet, je n'ai pas de laine à vous montrer parce que je vais utiliser des restes, mais c'est un projet assez fun. C'est le Maya's Mamelocker de Maya Carlson, euh, qui est un modèle de, de short, enfin de culotte en fait. Non, ouais, c'est plutôt en short. Ben parce que euh, je trouve ça assez rigolo et puis ben ça me permettra de, de pas avoir froid aux fesses. Parce que j'ai souvent un peu, j'aime beaucoup porter des jupes et des robes, même en hiver, mais c'est vrai qu'on a tendance des fois à se scier un peu les miches, quoi, littéralement. Donc je pense que ça sera pas mal et puis c'est un projet rigolo à tricoter. Je vais peut-être l'emmener en stage comme ça. Pendant mes pauses déjeuner, je, je tricoterai une culotte. Non, je, je pense que je vais pas me faire des copains. Si je fais ça, donc je vais m'abstenir, je vais pas m'y mettre tout de suite, mais, euh, mais voilà, c'est un projet rigolo pour changer un peu euh, des trucs traditionnels et puis, euh, et puis ça m'évitera d'avoir froid Voilà. Comme je fais aussi euh, pas mal, enfin j'ai repris le Vélib, c'est bien parce que ça fait des courants d'air des fois. <rire> j'éviterai les courants d'air et j'éviterai de m'enrhumer. Alors ça c'était le projet rigolo, euh, projet un peu moins rigolo, mais qui sera tout aussi sympa je pense, c'est un gilet. C'est le gilet Iris de Melody Hoffman, à nouveau, donc un deuxième, un deuxième patron de, de Melody Hoffman, c'est Bimandarins, je crois qu'elle s'appelle comme ça sur les réseaux sociaux. Si vous ne la suivez pas déjà, son compte Instagram, il est vraiment très très joli, donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil. Euh, c'est un cardigan ajouré, relativement léger, que je vais faire avec la super soft de chez Magazine Duet, que j'avais gagné... Euh, dans le cal euh, Nord, auquel j'avais participé quand j'avais fait le gilet qui venait de, de, de... Enfin, qui était tiré du magazine Making Stories, euh, j'avais participé au cal sur Ravelry, j'avais gagné huit pelotes de Super Soft, donc de chez Magazine Duet, qui est une marque, enfin, une boutique suédoise. Euh, C'est du fil assez fin. Donc je pense que ce sera très bien pour ce gilet qui est vraiment quelque chose de, de, de léger. Enfin c'est un, c'est plus un chauffe épaule en fait qu'un qu que vraiment un gilet. Il se ferme pas et c'est avec de la dentelle. Et euh, je vais m'y mettre. Ce, ce sera quelque chose de relativement basique. C'est pour ça que j'ai pris de la, enfin c'est une teinte, euh... c'est anthracite quoi. Ils appellent ça graphite. C'est quelque chose qui pourra se porter aussi bien dehors que dedans, je pense. Et ce sera, euh, ce sera très très bien. Enfin, je me suis aperçue aperçu récemment que j'avais besoin de refaire mon stock de gilets parce que euh, ben, ceux que j'avais c'était des gilets du commerce, ils, étaient, euh, ils avaient quelques années disons donc il est temps que je les renouvelle et celui-là je pense qu'il sera, euh, voilà, sera aussi bien pour être euh, euh, cosy, décontracté que pour être porté euh, de façon un petit peu plus, plus habillée. Le projet suivant, du coup, c'est également un gilet, mais celui-là, c'est un super basique. Je vais faire le patron Sirva de Maria amelie Design, et je vais le faire en euh, By Simone, Only Black. Celle-là, c'est la 100% Merino superwash euh, Fingering. Et donc, c'est un échou de 150 grammes, donc 600 mètres. J'en ai acheté deux à Clamart. Euh, dans l'idée dans de faire le sirva, parce qu'il me faut vraiment un nouveau gilet noir, j'en ai plus, enfin celui que j'avais il était bon à faire des. Enfin, à descendre les poubelles avec quoi, on va dire, mais pas grand chose de plus, euh... et il me faut, ouais, il faut vraiment que je me refasse un gilet, celui-ci sera très bien, c'est à nouveau un gilet qui ne se ferme pas, euh, avec une très jolie tresse sur le devant, enfin le long des. j'allais dire de la pâte de boutonnage, mais il n'y a pas de bouton, donc voilà. Mais, euh, mais vous avez saisi l'idée, le long de l'encolure disons. Et, euh, et en noir comme ça, bah, ce sera parfait parce que moi je porte beaucoup de couleurs foncées et il me faut un gilet noir. Donc c'est mon projet, euh, celui-là c'est mon projet euh, euh, basique indispensable de l'année. Le projet suivant, je crois qu'on en est à 7, c'est le pull Winterfiel de Skandier Knits qui est un pull euh, en jacquard. J'ai acheté la laine, ah, est-ce que je le sors du paquet ou pas Bon, vous allez voir comme ça, je ne vais pas la sortir parce qu'après j'ai toujours du mal à la, à la re-rentrer et, et à refermer le, le sachet euh, je le stocke comme ça pour éviter que ça prenne la poussière, pour éviter d'attraper, attrape, d'attirer les mythes tout ça, j'ai acheté la laine pour faire ce pull l'an dernier à Edimbourg chez Blacker Yarns avec l'aide de la très adorable Katie Green, qui a aussi un podcast que je vous recommande, c'est The Green Bean euh, je vais faire du coup, euh, vu le volume hein, c'est assez clair, mais euh, le corps euh, le corps en gris et euh, le jacquard en bleu et blanc. C'est euh, de la Shetland pour la bleu, la, blanc, enfin, la blanche et la grise et de la 100% laine britannique euh, sans précision de, de l'espèce de mouton euh, pour la bleu marine. J'ai vraiment envie cette année de faire au moins un pull en jacquard. D'ailleurs, vous verrez que le pull, enfin, le projet suivant c'est aussi un pull en jacquard. Mais c'est un truc voilà, c'est un truc que, voilà, que j'ai pas dans ma garde-robe. Euh, que je trouve vraiment sympa, je fais des bonnets en jacquard, je fais des moufles en jacquard euh, pourquoi je ne ferais pas un pull en jacquard C'est aussi simple que ça, j'ai envie d'en faire un, celui-ci m'a tapé dans l'œil tout de suite et en fait euh, bah c'est pour ça d'ailleurs que j'avais acheté la laine à Édimbourg euh, parce que j'avais très envie de le faire et, et ben cette année je vais le faire on en revient toujours au même truc en fait. Je vois des tru on, on voit des projets qui nous plaisent, on les met dans les favoris ou dans la file d'attente et puis au final, ben, si on attend trop longtemps, on prend le risque qu'ils nous plaisent plus au final. Ce qui est un peu dommage. Euh, J'en profite du coup que les projets que j'avais dans ma file d'attente me plaisent toujours pour les faire. Le projet d'après du coup, euh, comme je disais, c'est aussi un pull en jacquard. C'est le pull Sirius de Camille Vaat que j'ai découvert très très récemment. Et qui me plaît beaucoup aussi, je pense que je le ferai dans les mêmes teintes de gris que ce que, que ce qu'elle a fait, parce que j'ai pas de pull basique gris comme ça, euh, puis c'est vrai que le motif me plaît bien. En fait, dès que je l'ai vu sur Instagram ce pull, je me suis dit il faut que je le fasse. Mais je le ferai sûrement dans la deuxième partie de l'année parce que j'ai pas la laine pour le faire, et donc il faut que bah, il va falloir que j'investisse. Et, euh, et ce sera du coup sur ma liste de, de laine à acheter à Edinburgh, je pense. Le dernier projet de mon Make 9, c'est le Vertical Stripes Sweater de Petite Knit, qui est hyper basique. Je vais le faire en gris aussi, comme le, enfin, le, le même style que, que le, le modèle le, que dans le patron, en fait. Parce que, euh, ben, j'ai pas de pull basique comme ça. En fait, comme ça fait très, enfin, c'est juste cette année, enfin, l'année dernière, en 2018, que j'ai commencé à tricoter des pulls. En fait, j'en ai peu. Et euh, j'ai des, des sweats, enfin j'ai des, des, des sweatshirts, mais j'ai pas, pas vraiment beaucoup de pulls en laine. Et c'est un peu dommage. Donc je vais me faire ce pull, ce pull basique. J'aime bien l'effet le, des, des rayures verticales qui sont faites euh, grâce à la texture du pull en fait. Et pas, et pas avec un changement de couleur ou quoi que ce soit. aussi les rayures verticales en changement de couleur. C'est faisable, hein, mais c'est quand même pas évident. Donc euh, ouais, des, des, des espèces de grosses côtes comme ça qui font une, une jolie, une jolie texture et qui euh... Qui affine la silhouette Non, j'en sais rien en fait. Puis très franchement, ça m'est ça met un peu égal. Mais voilà, je vais me faire, je vais me faire ce pull-là pull en 2019. Et j'ai pas non plus la laine pour. Donc ben, je vais garder l'œil ouvert pour les prochains, prochains festivals. Sachant qu'il y en a déjà avant Édimbourg ça va pas être évident de se retenir. Mais il, y a, euh, il va y avoir Malakoff. Il va y avoir euh, le Tricot Market. Il va peut-être y avoir Londres aussi auquel je vais aller. Mais c'est pas, pas encore sûr. Donc euh, pff, voilà quoi. Ça va, faire, euh, ça va faire beaucoup de tentations, mais je serai forte, je résisterai. En attendant, je vais continuer ben, euh, les deux projets que j'ai en cours, euh, je pense que j'intercalerai un bonnet quand même, euh, histoire de commencer sur ma liste des neuf. Euh, j'ai me suis mis un objectif de 25 euh, projets terminés dans le challenge Ravelry cette année. Donc il y aura ces neuf là. Mais, mais si tout va bien, il y, aura, il y en aura 16 de plus, au moins. Parce que j'avais prévu 20 en 2018 et j'ai largement dépassé. Donc Je me suis dit, allez, tente le coup d'en faire, faire plus que 25 en 2019. Enfin, au moins 25. On verra. D'ailleurs, je suis assez curieuse de savoir si vous aussi, du coup, vous vous êtes mis un un petit défi pour 2019 alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas euh, ou si vous c'est pas du tout votre truc pour le coup de vous mettre des défis comme ça ça vous éclate pas moi ouais, ça m'éclate donc voilà bah écoutez on a fait le tour je vous ai montré mes neuf projets c'est un du coup ça fait un épisode qui est relativement court mais euh, mais j'ai hâte de bah, de vous les montrer plus tard dans l'année quand ils seront tricotés je veux vous souhaiter une très bonne année 2019 qu'elle vous apporte énormément de joie de bonheur de satisfaction dans tous, les, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit créatif ou, euh, ou, ou autre. Euh, je ne vais pas vous faire une tartine sur mes vœux pour vous, mais voilà, je vous souhaite que 2019 soit une très très belle année. Et je vous dis du coup ben, à très bientôt pour un prochain épisode, sachant que voilà, là, euh, ben, lundi, je pars en stage trois semaines, donc je, je tricoterai sûrement beaucoup moins que pendant mes vacances. Mais, euh, mais voilà, je vous ferai un autre épisode à la fin janvier, je pense. D'ici là, euh, bon tricot, bon crochet, bonne couture, bon tout ce que vous voulez. Euh, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao